Bonjour, bonsoir et bienvenue à tout le monde, j'ai le maître Teddy Amioué. Le maître Teddy Amioué, je suis un maître très réputé dans les travaux spirituels, dans les travaux occultes, je suis très efficace dans le portefeuille magique, dans le pédou magique encore, dans la valise magique, dans la bague de protection, dans le tapis de protection, dans les rituels de retour d'affection en 24 heures, je dis bien en 24 heures. Je suis aussi très spécialisé dans les rituels de désenvoûtement, de désenvoûtement, d'envoûtement, de, ma, de mari de nuit, de femme de nuit, de tout ce qui est travaux occultes. Alors, pour contacter le maître à Amioué, je suis au Bénin. Je suis au Bénin, dans la ville de Kétou, Bossa. Je suis dans la ville de Kétou, Kati Bossa. Et je suis, sur le numéro, plus 229, le 65, 78, 84, 80. 65, 78, 84, 80. Alors, quels que soient tous les problèmes dont vous souffrez problème d'argent problème de femme problème de travail problème n'importe quel travail de cette terre de ce monde il suffit seulement de me contacter et je vais bien vous répondre je vais bien vous servir et vous serez totalement satisfait alors aujourd'hui si nous sommes ensemble c'est pour vous présenter une fois encore une démonstration du portefeuille magique que les gens appellent encore le Bidou magique le bédou magique c'est un bédou qui a le pouvoir, qui a le pouvoir c'est un bédou que qu'on a confectionné mais à qui on a donné le pouvoir, de, le pouvoir des génies pour pouvoir multiplier de l'argent. Donc aujourd'hui je vais vous faire la démonstration d'une un, multiplication avec le portefeuille magique, la multiplication de 10 000 qui va nous faire sortir 100 000. Alors, donc, sans, sans plus tarder, je vais vous présenter le portefeuille magique. Voilà ici ce qu'on n'entend pas portefeuille magique. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Voilà ce qu'on entend par le portefeuille magique. Ici, ce sont des courriers. Des courriers. Ici, ce sont des cieux du portefeuille magique. Ici, ce sont des plumes d'oiseaux. Et là, c'est la puissance réellement dite la puissance, la force du portefeuille magique. C'est un portefeuille lorsque tu as, ça te protège contre tout cassitant. Ça te protège contre tout ce qui est mauvais sur toi avec ces signes-là. Ça te protège avec ça. Allez et retour. Allez et retour. Il est toujours là. Il va te protéger. Ta femme et tout. Mais Ritual ne consomme pas du sang. Le portefeuille ne prend pas du sang de l'homme. Sang des animaux, non. Ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. Un plus un va donner deux. Comme vous le voyez déjà ici. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Alors. Pour commencer, je vais vous présenter l'intérieur du portefeuille avant de commencer le travail. Alors, voilà le portefeuille magique. C'est complètement vide. Alors, voilà l'intérieur du portefeuille qui est vide. Voilà l'intérieur du portefeuille qui est complètement vide. Est-ce que vous voyez Il n'y a rien dedans. L'intérieur du portefeuille qui est complètement vide. Alors, je vais mettre ici. Voilà le billet de 10 000 que je vais petit plier voilà le billet de 10 000 donc je vais mettre ça dans le portefeuille alors c'est ça bon C'est le parfum. Je viens de donner le parfum le plus essentiel pour les génies, et comme ça, je vais à travers des incantations, je vais le faire appel. si vous me suivez, je suis en train de faire la démonstration du portefeuille magique. Alors, je vais commencer. A go, a go, lo, a go, a go, non jira, bon, a yé non kéa, okay. bâcle, non jira, bon, a yé Mime Roule, Mita Mime Mida lololo, C'est le peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un Je vais plonger le portefeuille Dans sa maison Dans son monde Alors Les génies Vont faire sortir de l'argent Maintenant et vous allez voir Voilà, on a dit la multiplication de 10 000 qui va nous faire sortir 100 000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, voilà ensemble ce que nous ont donné. Merci, merci beaucoup à Eugénie. Merci infiniment à Eugénie. Merci de nous avoir de nous avoir accordé la grâce et de m'avoir perdu, de, de ne m'avoir pas donné la honte. Merci infiniment. Merci infiniment. Donc, tous ceux qui sont dans le besoin d'avoir le portefeuille magique, il suffit seulement de taper le plus de 129. 65, 78, 84 et 80, 65, 78, 84 et 80, et le maître qui ah, ouais, va vous répondre très favorablement pour tous vos problèmes et vous faire sortir de vos difficultés, merci.